Il existe plusieurs voies pour posséder de l'or. Je vous en avais parlé dans une vidéo tournée cet été. Parmi ces voies, l'une d'elles est la possession d'actions de sociétés minières, ce qu'on appelle vulgairement les mines d'or. Tandis que les cours de l'or montaient de 22%, les cours du secteur des sociétés minières montaient de 44%. C'est Pierre Momon. Dans cette vidéo, nous allons découvrir quel est l'intérêt spécifique des actions des mines d'or par rapport à la possession d'or physique la première partie sera consacrée à l'effet de levier des mines d'or et la deuxième partie aux stratégies basées sur les actions des mines d'or donc première partie l'effet de levier des mines d'or ce qu'on appelle une mine d'or est une action cotée en bourse action d'une société qui œuvre dans le secteur aurifère. donc sous le vocable mine d'or se trouve, se cachent en réalité, plusieurs modèles économiques d'entreprises qui toutes concourent à l'exploitation et à la production d'or physique. Ils sont différents, mais toutes ont un point commun, c'est ce qu'on appelle l'effet de levier par rapport au cours de l'or. Donc je vous le disais en introduction, l'année dernière, les 44% d'augmentation du secteur des mines d'or comparé aux 22% d'augmentation de l'or, du moins quand on parle en euros, euh, eh bien ça a été la mesure de l'effet de levier euh, du secteur des mines d'or en, en 2019. Alors à quoi est dû cet effet de levier Alors, Il faut savoir que ce qu'on appelle une mine d'or, en réalité, est une entreprise, disons comme une autre, c'est-à-dire c'est une entreprise qui euh, sort, qui produit un résultat par différence entre, d'un côté, un chiffre d'affaires, lequel chiffre d'affaires dépend bien entendu des cours de l'or, euh, dépend les chiffres d'affaires dépendent de la quantité d'or produite euh, quand il s'agit de mines d'or au sens stricto sensu du terme, et dépend aussi des, des cours de l'or, et puis de l'autre côté, un ensemble de charges d'exploitation, comme dans n'importe quelle entreprise, la nature de ces charges varie selon qu'il s'agisse de sociétés minières stricto sensu, donc on va avoir des installations de, de forage, de galeries, etc., euh, ou qu'il s'agisse d'autres sociétés, on va dire connexe dans le secteur de l'or euh, dont les, les charges seront évidemment en rapport avec la nature de l'activité. Pour comprendre intuitivement et presque mathématiquement euh, à quoi est dû cet effet de levier, euh, on va observer que, que dans, comme dans n'importe quelle entreprise, le bénéfice dégagé par l'activité peut s'exprimer en pourcentage du chiffre d'affaires. Vous avez un chiffre d'affaires de 1000, vous avez 900 de charges, Et eh bien par différence, le bénéfice, pour faire simple, sera 1000 moins 900 égale 100. Bon. Ces 100 de bénéfices représentent donc 100 divisé par 1000, c'est-à-dire 10% du chiffre d'affaires. Alors imaginons ça l'année N, mettons en 2019. Imaginons que cette année, en 2020, les cours de l'or augmentent de Y%. Alors, pour rester avec du, des chiffres et éviter d'être abstrait et donc trop mathématique, euh, et, et permettre une compréhension immédiate sans qu'il soit besoin de, de produire des feuilles de calcul, euh, imaginons que notre société qui a dégagé l'année dernière un, une, une marge bénéficiaire, enfin un bénéfice de 10% du chiffre d'affaires, euh, profite en 2020 d'une augmentation des cours de l'or de 20%. Que va-t-il se passer euh, Alors, première parenthèse, 20% d'augmentation des cours de l'or en 2020, c'est quelque chose qui est euh, tout à fait plausible. C'est d'ailleurs l'hypothèse qui est retenue par de nombreux spécialistes de l'or, que ce soit des, des gestions de fonds, ou des observateurs ou des économistes. Alors, bien, bien entendu, euh, je fais toujours le, le commentaire qui s'impose quand on sort ce type de prévision. Ce sont des prévisions avec des guillemets, euh, c'est-à-dire... C'est un certain consensus qui s'établit au sein de la communauté des professionnels qui peut, qui peut s'avérer faux. Personnellement, vous le savez, si vous avez euh, regardé les, les vidéos que j'ai produites ces temps-ci, euh, notamment celle que j'ai, non pas la dernière, mais l'avant-dernière, euh, qui s'appelait euh, « Faut-il encore investir dans l'or ?» en 2020, euh, vous savez que je, je considère, moi, que... Euh, il est très probable que les cours de l'or augmentent encore cette année. Bien entendu, ce n'est pas une prévision, euh, c'est ce qui me paraît le plus vraisemblable. Alors, donc supposons que en 2020 les cours de l'or augmentent de 20 que la production en volume de, euh, enfin donc en, en masse d'or produite de, de l'entreprise qui nous intéresse n'est pas augmentée, eh bien son chiffre d'affaires va augmenter de 20 puisque euh, la masse, euh, le chiffre d'affaires c'est le résultat de cette masse d'or produite par, euh, le, par le cours de l'or, donc par le prix de l'or à l'unité de poids de masse, et euh, eh bien il euh, a augmenté de 20%. Et quel va, quel va être l'impact de cette augmentation de 20% sur le bénéfice Eh bien, toutes choses étant égales par ailleurs, c'est-à-dire qu'on va supposer qu'entre 2019 et 2020, la société n'a pas fait de nouveaux investissements, n'a pas engagé de nouveaux frais, elle a donc la même structure de coûts. Euh, et pour les mêmes montants qu'en qu 2019, donc la totalité de l'augmentation du chiffre d'affaires, c'est-à-dire des 20% de chiffre d'affaires supplémentaires, va, va se trouver transformé en bénéfice. Donc du coup, le bénéfice qui en 2009, était par rapport, euh, par rapport au chiffre d'affaires, était de 10, ce bénéfice va passer à 10%. 20, puisqu'on vient d'ajouter 20% de, de bénéfices supplémentaires en, euh, en 2020. Alors, quand je dis 20%, c'est pas par rapport au bénéfice 2019, c'est par rapport au chiffre d'affaires, on est d'accord. Donc, le bénéfice va passer de 10 à 10 plus 20, c'est-à-dire de 10 à 30. Et, euh, et bien de, de 10 à 30, euh, ça veut dire que le bénéfice est multiplié par 3, on le comprend très facilement. Alors en réalité le calcul est simplifié parce qu'il faudrait faire le rapport entre ce nouveau bénéfice qui sera effectivement 30 et le nouveau chiffre d'affaires qui lui aura augmenté de 20% par rapport au, à l'année dernière. Donc en réalité, le vrai, la vraie mesure de l'augmentation du bénéfice, n'est pas un coefficient multiplicateur 3, c'est un coefficient 3 divisé par 1.2. C'est quand même pas loin de 3 restons simplement à cette approche qui permet de bien comprendre quel est le ressort, si on peut parler comme ça, de l'effet de, de devier. Donc, continuons ce raisonnement en, en cascade de conséquences. Euh, nous avons donc un bénéfice qui a triplé. Comme on se, on, on se situe à périmètre égal de la société par rapport à l'année précédente, ce qui est une hypothèse, on va dire, la, la plus normale et la plus courante, eh bien, le bénéfice par action, aura triplé. Il y a autant d'actions que l'année précédente, il n'y a ni plus ni moins. Euh, il y a trois fois plus d'argent à se partager, donc le bénéfice par action aura triplé, ce qui aura pour conséquence peut-être de tripler le dividende. En tout cas, sera pour, cons pour conséquence de susciter une demande considérablement augmentée sur les marchés d'actions de cette société. Et on va assister, pas forcément à une, multipli à une multiplication par trois du cours de l'action, mais à une très forte augmentation du cours de l'action qui, mathématiquement, devrait être d'un coefficient de l'ordre de 3. Donc on voit bien que le, la conséquence de l'augmentation des cours de l'or sur le cours de l'action, c'est une multiplication par 3. Alors, je vous dis, ça c'est un calcul mathématique, bon, en réalité, il y a d'autres facteurs qui participent à la valorisation d'une action sur les marchés. Euh, Celui-là, en l'occurrence, va être un, un moteur à la hausse qui va être d'ailleurs l'élément déterminant dans la, dans la valorisation de, de l'action de cette société minière en 2020. Euh, il y a également, évidemment, d'autres facteurs tels que l'appréciation que font les boursiers sur la qualité de gestion de la société, sur... La, la pérennité de cette augmentation de bénéfices parce qu'évidemment s'ils si imaginent qu'en 2021 euh, euh, ce qui s'est passé en 2020 ne va pas se reproduire parce qu'ils pensent-ils c'est une flambée juste euh, provisoire des cours de l'or ils ne vont pas valoriser l'action à son triple par rapport à 2019 euh, s'ils considèrent que la chose est provisoire mais euh, bon, on va dire que ça ce sont des éléments qui sont uniquement des mesures de prudence que les boursiers auront en tête dans la, dans la valorisation de l'action, euh, ce sont, mais ce ne sont pas des éléments objectifs, ce sont simplement des mesures, des, des, des, des, on va dire, des, des réserves dans dans ce qu'ils sont prêts à payer pour, pour acheter l'action. Il y a aussi, évidemment, le, le, comme condition, c'est que la structure de coût de la société se maintienne, qu'elle ne se mette pas subitement à faire de, de nouveaux investissements, ou que l'analyse de la société euh, ne, ne, ne montre pas que, suite à une politique... De, de maintien en l'état de l'outil de production insuffisante, elle va se trouver à avoir à faire rapidement de, euh, des, des, des travaux importants ou des dépenses importantes en capital. Euh, bon, tout ça sont des éléments qui vont euh, quelque peu pondérer euh, le levier de 3 que l'on a obtenu mécaniquement. On peut aussi imaginer que d'autres éléments, on ne va pas entrer dans les détails, mais en fait d'autres éléments de même nature mais qui fonctionnent dans sens inverse, euh, au contraire viennent viennent s'ajouter au levier de 3 pour produire une augmentation de la valeur de l'action encore plus importante. Ce qu'il faut retenir de cette première partie en ce qui concerne les sociétés minières, c'est que l'effet de levier de leur valorisation par rapport à celle des cours de l'or est une caractéristique intrinsèque des sociétés minières, on va dire plus largement, pour employer le, un terme un peu plus générique, plus largement des, des sociétés du secteur aurifère. Bien entendu, plus les sociétés seront, euh, auront un modèle économique qui est proche de la production d'or, plus l'effet de levier sera jouera à plein, et plus elles seront en retrait dans, le, dans, dans la galaxie de ce qui fait le secteur orifère, plus elles seront en retrait par rapport à la production, plus des choses diverses vont édulcorer cet effet de levier. On comprend par exemple tout à fait qu'une société euh, qui, qui s'est... Qui gagnera, qui gagnera ses, euh, son chiffre d'affaires en conseillant les sociétés d'exploitation d'or, donc autrement dit qui touche quelque part des honoraires, hein, c'est ce qu'on appelle des, des sociétés de royalties, euh, sera beaucoup moins sensible à la variation des, des cours de l'or qu'une société qui est directement exploitante. Bien évidemment, ces honoraires sont plus ou moins indexés sur, le, sur les cours de l'or. Ça fait partie de, du BABA, du, du, du métier de, de ces gens-là. Mais c'est clair et logique que euh, les entreprises qui seront les plus impactées par l'augmentation des cours de l'or, ce sont les mines à proprement parler. Alors, avec quelle stratégie utiliser cet effet de levier dans la gestion globale de notre portefeuille et de notre, patrie, de notre patrimoine c'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie. Alors, pour accéder à cette deuxième partie, euh, vous pouvez cliquer sur le petit pavé euh, qui s'affiche ou qui, qui, qui va s'afficher incessamment euh, en haut de, de l'écran ou alors cliquer sur le lien, le premier lien que vous trouverez en dessous de, en dessous de la vidéo. Avant cela, comme d'habitude, si cette première partie de vidéo vous a, vous a intéressé, n'hésitez pas à lever le pouce. Vous savez que c'est très important pour la notoriété, la notoriété de la chaîne à commenter, puisque c'est la raison principale pour laquelle je fais des vidéos, c'est c'est pour susciter vos réflexions et vos commentaires, et puis bien sûr à partager, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et donc je vous dis à tout de suite pour la deuxième partie.